Bonjour, Jacques Laberge. Bienvenue à ma deuxième capsule portant sur la gestion des ventes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la loi de Pareto. Je pense que tout le monde connaît le 20-80 En vente, très souvent, 20 de l'équipe amène 80 des chiffres d'affaires. La question qu'il faut se poser, c'est quoi faire avec le 80 des représentants qui amènent 20 du chiffre d'affaires? On sait qu'aux États-Unis, une étude démontre que les entreprises en 2017 ont atteint seulement 53 des quotas qui avaient été fixés. Ce qui veut dire que le gap entre ce qui est fixé et ce qui est atteint dans la réalité est énorme. Le coaching est une façon de combler ce gap. Maintenant, il faut réfléchir qui je coach, comment je coache. On s'entend que vos 20 de stars, il faut les coacher parce que si on ne les coache pas, on risque d'être démotivé. Donc, il y a une petit, un coaching à faire là, mais au mieux, on va aller chercher 5 de croissance avec des gens qui sont déjà bons. Vous avez votre 20 excusez, entre guillemets, pas très bon, qui ne performe pas. On ne met pas de coaching et même la stratégie devrait être d'essayer de les remplacer. Si vous réussissez à remplacer vos 20 de non performants par des gens qui sont au mieux dans la moyenne, vous venez d'augmenter votre profitabilité de 20 Il reste votre 60 Et c'est là qu'est le gain à aller chercher. Si vous coachez le 60 avec des stratégies spécifiques à, chaque, à chacun, bien, globalement, ces gens-là peuvent augmenter leur performance personnelle de 30 à 40 et ça peut avoir un impact global sur la profitabilité de l'entreprise et des ventes, autour de 20 à 25 On s'entend donc le coaching au niveau d'une équipe de vente, le temps que vous consacrez est stratégique, vous devez, vous devez déterminer où est la meilleure valeur de votre temps. Vous désirez en discuter? Je vous invite à communiquer avec moi, soit sur mon site Internet au www.jacquelaberge.ca ou à communiquer avec moi par téléphone au 418-254-2979. Merci et au plaisir de vous parler.